What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien personne pour que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur SkillPP pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, la deuxième vidéo de la journée, les amis, c'est un truc de malade, parce que, en fait, j'étais pas prévu de faire cette vidéo aussi, mais, il y a une nouvelle mise à jour qui est tombée sur SkillPP, les amis, je suis fidèle au poste, vous le savez, je suis votre reporter en direct des événements, et aujourd'hui, les amis, nouvelle mise à jour, nouvelle vidéo Oh my God, je suis trop excité. Je sais même plus ce que je dis, les amis. Je suis perdu dans ma tête. Donc il y a enfin, enfin, enfin le collecteur qui est sorti. Je sais que je vous en ai parlé il y a longtemps. Je vous en ai parlé en début de version du serveur. Il est enfin prêt. Enfin disponible sur le serveur, les amis, pour le coût total de une base, euh, de euh, une base et euh, quatre vitres renforcées. Donc c'est plutôt intéressant euh, avec aussi un Hooper et trois phares. Et cette machine est énorme, les amis. Elle récolte sur du... 16 par 16, donc durant tout le chunk, elle récupère toutes les pastèques, les citrouilles qui sont dans le chunk, mais elle récupère seulement 16 de haut et 16 de bas. Donc si tu le mets à la couche du milieu, et tu peux faire 16 en haut, 16 en bas, c'est nickel, c'est la meilleure façon de l'optimiser. Par exemple, celle-ci fonctionne avec de l'essence, donc il y a un problème avec ça euh, qu'on va, qui va y obtenir, c'est qu'elle n'est pas à l'infini faut toujours lui rajouter de l'essence, rajouter de l'essence, la rajouter de l'essence à chaque fois. Le problème avec ça, c'est que l'essence est disponible seulement au shop, au warp shop. Dans le PNG d'hiver, vous pouvez acheter une canette d'essence pour seulement 500$. Mais à force, je pense que si vous avez une grosse forme, etc., vous allez avoir plusieurs collecteurs. Et ça va vous prendre aussi les upgraders de euh, citrouilles ainsi que melon Si vous voulez récolter les citrouilles et les melons. J'espère que dans le futur, ils vont faire la même chose pour les cannes à sucre et ainsi de suite. Mais ça, c'est que le début, les amis. Mais... Vraiment, dites moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres euh, d'autres types de collecteurs. Par exemple, la canne à sucre, cacao, ce genre de trucs comme ça. Dites-le moi dans les commentaires. Et s'il y a vraiment plus de commentaires qui disent, oui, je les veux, icon, super bonne idée. Je vais envoyer la vidéo aux ailes et je vais leur dire, regardez. Regardez, les amis. Les joueurs veulent avoir ça. Donc, faites-le, ta Donc, je dis l'essence est ici à 500$. C'est seulement 5 litres d'essence. Donc, ça revient à peu près 100$ le litre, si vous avez compris. Euh, C'est assez simple. Je vais me re à Volkin. La Volkin est avec nous sur TeamSpeak avec aussi iFlash e iFlash euh, e et et twix Donc sont avec moi. iFlash e e flash il va faire aussi une vidéo tout de suite après. Donc je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Donc, euh, en fait, et euh, e twix putain, j'arrête pas de vous mélanger. Oh, regardez Il y a une genre de, de farm tool dessus, mais genre en gris. J'avais pas remarqué, gros. T'es sérieux, là Remets ça là, sinon je te dédouesse. Remets ça là, je te dédouesse. Tu veux pas te faire de does par moi, gros. Donc, ensuite, quand on clique, oh my god, l'interface, vous avez vu ça Ok, là, wow. là, en fait, en ce moment, les cultures collectées, débloquer les cultures avec des upgradeurs. Ok, comment je fais pour upgrader Merde, attends, je dois actuellement cliquer dessus. Ok, oui, là, les pastèques sont activées Et les citrouilles sont activées aussi. Et là, je dois mettre le carburant ici. Et là, normalement... Oh, putain, regardez, les gars Regardez ce que ça fait Merci. Putain, c'est trop bien, les gars, what the fuck What the fuck, les gars c'est ah, vraiment, fuck, et, et en fait on les cool. récolte tous les trucs Oh dans le récolteur ici le truc, le truc, Pumpkins et tout, ah ouais Eh mais c'est pas mal du tout en fait marqué, le Et l'essence elle descend rapidement ou pas Ah ouais. ouais, on voit les litres et tout possible. là On a utilisé un petit peu et tout ah, gros, faudra vraiment faire un petit champ ici, gros. On va, on, va tester, on va le tester un peu plus longtemps, exemple, en fait. C'est comme ça, c'est ma base, en fait. Hein, donc... Ouais, ouais t'inquiète, mais on va le tester un peu plus longtemps, ok Donc, on va acheter des graines, les gars. On va mettre des graines de pousses de melon et euh, tout. Attends, attends, attends. Et on va tester ça. Je vous reprends un peu plus tard dans la vidéo, les amis. On va avancer là-dessus. Euh, et puis, on va parler du dev blog après, tout de suite après, de toutes les nouveautés et tout euh, dans le dev blog. A tout de suite. En fait, c'est les gros fils de pute. Ils ont déplacé le upgrader, en fait. Oui, non, euh, le collecteur. Je l'ai déplacé parce que sinon, ça allait pas être rentable. Et là, regardez ce qui se passe, il faut racheter de l'essence, faut racheter les upgrades Oh ces fils de pute Allez Oh ces fils de pute, j'ai combien d'argent gros J'ai 3000, j'ai même pas assez pour acheter rien en fait Euh bah 5000 chacun C'est bon. Mais ça me prend 2 en fait Ça me prend 5000 encore, je peux pas acheter l'autre sinon Je vais acheter, une... moi je vais acheter deux canaux d'essence et là, on a. Attendez, on va juste acheter vite fait. Là, j'ai déjà l'autre, donc c'est lui qu'il me faut. Superbe. Donc, je vais les remettre, ok, je reviens. Euh, TPA, Volkin. Volkin. Et. Et là, en fait, vu qu'il en plaît mieux du chunk, c'est vraiment un chunk, t'es sûr que t'as fait FMAP hein, Volkin Euh. En fait, ouais, c'est dans un chunk ça. Un chunk. On peut pas mettre plus qu'une canette d'essence, non Si, on peut la monter. Attends, ok, En gros, regarde ce que ça dit. Sur la canette, ça dit Vous pouvez remplir ce giraquien pour l'utiliser de nouveau. C'est-à-dire qu'ils vont faire genre une mine pétrolière ou quoi dans la Warzone et on pourra aller sûrement la récolter et tout. Oh putain Attends, genre cliquer avec ça et je clique avec ça, c'est bon. Donc là, on récolte les citrouilles encore et les pastèques. On va juste acheter la bonne mille ou essayer de trouver quelqu'un qui a un spawner pour nous. Ok. Ouais Donc mais justement, il faut, je... faut les upgrades pour que ça pousse Vas-y vas-y Bah bon, moi je vais aller vous reprendre avec le reste du dev blog les gars Je vous donne la canne d'essence L'autre nouveauté cette semaine, les amis, c'est le PNJ du casino qui été modifié euh, pour euh, réduire le temps. Euh, alors, On ouvre le PNJ, vous allez voir. Donc, on va rejoindre euh, 10 000. J'ai pas assez gros. J'ai juste genre 2 000 On va en créer un à 2 000 Et en fait, il y a des choses qui ont été modifiées au casino. Donc, en fait, beaucoup d'optimisation euh, niveau des, euh, de l'écran et tout. Comme vous voyez, on a un barre pour voir quand c'est à nous de jouer. Et la, le truc pour euh, jouer est beaucoup plus rapidement. Si jamais on veut pas jouer. Comme par exemple, là, je veux pas jouer. Je veux que ça soit aléatoire. Vous voyez comment c'est beaucoup plus rapide qu'avant, là ça joue aléatoire pour moi, vous voyez ce que je veux dire Avant c'était énormément long et qu'est-ce que ça arrivait c'est que ça prenait des heures et des heures des fois Moi j'ai déjà vu une partie qui a duré 30 minutes les gars, 30 minutes putain C'était énorme la game, mais on faisait que des égalités comme ça, égalité, égalité, égalité, égalité Et le gars lui à chaque fois, il... moi je jouais, mais le gars il se laissait aller pendant 60, je crois que c'était genre 75 secondes C'est vraiment bien qu'il a réduit ça, donc ça je trouve ça plutôt intéressant, je vais juste faire full pire on s'en fout de gagner ou perdre. Bah, en fait, on a, on a déjà 2-0. On va juste foutre le pierre, les gars, parce que en fait, euh, les trucs qui se passent... Attends, on va voir s'il est... Oh, il a bien joué, il a bien joué. Je pensais qu'il allait mettre euh, papier, tu sais, parce que j'arrêtais pas de mettre pierre. Mais bon, c'est pas grave. On va mettre papier. Euh... Je trouve ça plutôt intéressant euh, sur le casino. Il y a bien sûr d'autres corrections. Je vais vous en parler et d'autres euh, nouveautés. Mais ça, c'était une des nouveautés euh, cette semaine les plus importantes. Enfin, c'est une correction de... Correction, mais c'est quand même une nouveauté parce que c'est cool, quoi. Je... Donc voilà, je vous reprends avec quelque chose de nouveau. Comme je vous ai dit, cet update a beaucoup de corrections de bugs. Donc on peut voir ici, augmentation de la vitesse de casse du cacao avec une farm tool. Il y a ensuite, correction de bug où l'on défiait directement le joueur quand on ouvrait l'interface du pierre, feuille, ciseaux. Correction de bug où les items disparaissaient avec l'utilisation des hoopers sur des fours en urite, slash coffres en météorite. Ensuite, il y a aussi beaucoup de corrections au niveau des lags. Donc tous les heures, il y avait des lags, maintenant ça devrait être corrigé normalement. Euh, les skill les livres enchantés étaient désenchantés lorsqu'ils passaient dans le casino, donc ça c'était corrigé. Les pommes de terre euh, aussi, le prix était... Euh, pas le prix mais ça a été modifié, on pouvait plus les acheter. Euh, aussi ils ont supprimé la tomate du shop Donc la tomate n'est plus disponible Il y a seulement les graines de tomate Parce que si vous saviez les tomates vous pouvez pas les transformer en graines Il fallait seulement acheter la graine Donc ça c'était modifié On a décidé de euh, retirer la vente de tomates euh, euh, L'achat de tomates plutôt mais vous pouvez toujours les vendre Ok ça c'est fait Ensuite il y a des améliorations de l'anti-cheat Donc les bugs que je vous avais parlé Donc le KB et la, la façon de fly Tout ça a été corrigé sur l'anti-cheat Réduction du temps pour la réponse automatique donc euh, je sais pas si ça c'est rapport avec quoi j'ai pas trop compris euh, ajout des nouveaux items durant une enchère euh, augmentation des ventes irréguliers par semaine en particulier les 20 enchères aussi beaucoup plus de tomber de coffre ce genre de trucs comme ça il y en aura plus je crois et euh, je crois que c'est tout aussi sur le site maintenant vous pouvez vous procurer de la l'aspect subsidienne pour euh, 64 pour 1.75 pb personnellement je trouve que c'est vraiment trop cher euh, j'aurais préféré que ça soit peut-être 75 pb tu vois 7500 le stack ça me serait plus raisonnable là à 11000 dollars le stack ça fait un peu cher vous voyez je vous conseille pas de l'acheter sur la boutique mais si vous êtes vraiment en manque vous allez vous n'avez pas le choix c'est la meilleure façon d'obtenir de la obsidian. sinon si on va euh, au, euh, au, euh, au truc on va sûrement voir une remontée énorme dans le prix donc avant c'était environ 6400 pour l'aspect space obsidienne. et maintenant je crois que ça peut monter ça va vraiment monter comme si on voit que ça vaut 11 11000 sur le site je je crois que ça peut monter dans les 7 8000 peut-être. Un, un ou deux mille de plus. Aussi, il euh, y a eu beaucoup de correction des lags. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais. Il euh, y a les lags. Euh, les lags ont été réglés. Euh, ils ont trouvé la, la raison d'érosion des lags Et je crois que c'est fixe les amis Je vais pas dire de bêtises mais c'est ce qu'on me dit Et je suis plutôt content euh, que ça soit réglé Sur ce les amis, c'est tout pour la mise à jour d'aujourd'hui Je vais quand même aller jeter un coup d'œil au petit champ que Volkin a fait Et on va voir euh, un peu plus comment ça pousse etc Et je vous reprends avec une, une opinion sur le nouveau collector Donc à tout de suite Ok les gars, en fait on pourra pas retester euh, On a tous plus de monnaie Et en fait on vient de remarquer que quand il y a le truc qui a plus d'essence euh, les trucs d'upgrade euh, ils s'en vont en fait donc je sais pas pourquoi mais aussitôt qu'il y a eu plus d'essence comme vous voyez les deux cannes la canne d'essence elle est ici et Volkin l'a récupérée elle était vide et en fait ça l'a quand l'essence était vide en fait ça l'a enlevé le, le truc donc je sais vraiment pas pourquoi euh, c'est assez chelou mais bon c'est pas trop grave euh, je vais devoir par exemple retirer ça et le mettre au slash poubelle parce que en fait c'était la mine qui me la gave pour faire la vidéo, donc on va slash poubelle le collecteur. Mais franchement. Mon avis sur le collecteur, si règle le bug que je vous ai montré, les gars, franchement, ça peut devenir vraiment utile et modifier le système de farm. Donc, si tu fais une énorme farm de haut en bas, tu mets des collecteurs à peu près à tous les 16 blocs. 32 blocs, pardon. Donc, tu mets un 16 en haut, 16 en bas. Ensuite, 32 blocs plus haut. Tu fais l'autre truc, la même chose, et ainsi de suite. Moi, je pense que ça peut devenir quelque chose de super, super intéressant. Et Twix, toi, qu'est-ce que tu en penses, honnêtement, après avoir testé rapidement Bon, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment testé longtemps. Mais toi, ton avis là-dessus Je pense que pour... C'est en fait, ouais. euh, si vrai parce qu'en fait, à part l'essence qui coûte méga cher, mais 500$ pour le, le, 500, 500 le galon, c'est pas si mauvais quand il pense au final. Donc euh, ouais. voilà. Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires, les amis. Encore merci à euh, Snizix qui m'a donné les, les items et les upgrades, etc. pour vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est grâce à lui que j'ai pu présenter cette vidéo-là. Donc euh, voilà. Je vous aime, les amis. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et vraiment désolé qu'il y ait deux vidéos aujourd'hui. J'espère que vous avez quand même. Masse partager cette vidéo aussi Et la première vidéo que j'ai fait aujourd'hui ça me ferait super plaisir si vous alliez la voir C'est une présentation d'un serveur qui me tient vraiment à cœur Sur ce je vous laisse, bonne fin de journée les gars Ciao ciao